Mais l'éternel le fait bagarre là, monsieur. Regardez. Ouais. Regardez. Regardez. Le processus là pour nous, c'est adversaire. Lorsque l'éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement. Même ses si époux. Oh. Ou tout dire à Toutes sortes de Dieu là. Alpha Boumadoché! Alpha Boumadoché! Ben, regardez-moi qu'on on a dit problème, problème, problème, problème. Problème, problème. C'est Esther, problème. Problème, pas Céline. Problème, pas Blanc. Problème, pas c'est Michael. Problème. Ah! Alléluia. Alléluia. Si. Aïe, Nous me sens fier de mon Dieu maintenant. Comment me sentir fier de mon Dieu ça là Je me fiers fier de mon Dieu. Faut-il camper lever mon Faut-il camper lever mon Faut-il marcher, faut-il marcher, faut-il marcher, faut-il marcher, faut-il voler, faut-il voler, faut-il voler, faut-il voler. Garde mon Dieu, garde gosse mon Dieu. Garde mon Dieu. Quand il faut que son habitude à chanter Garde mon Dieu. Garde mon Dieu. Avec nous garde mon Dieu, monsieur. Amen, nous, parce que nous sommes là qui, yes, yes. Oh, monsieur Balagou, Balagou, là, monsieur, Balagou, Balagou, oui. Je me suis entendre, papa sans honte, là papa mal fouet, ding, alors ben, mon travail. Gros soulière. Là mais mon chaval. Oui, et dit et elle non. Papa méchant. Malveillant, hein? comploteur. Chien. La docteur. Ah Oui Oui Et chier. Ogeyer. Oui. Oui, mais de me, de y y e ma e la main. Papa criminel, y e la main. Ingrat. E ah, La ben bon, j'avais. Ah. Et puis, soit, est sans honte là. N'est fret là. Bon bon bon bon bon Ou comploté, n'est pas toujours fret. Là, ben bon, j'avais. La paix bon, Dieu, Là, ben bon, j'avais. Là, bon, tout comploté, e sans honte, là, bon, diavel. Vous pensez barrer mon qui bord qui côté Vous pensez qu'il à gauche. Vous passe à droite. Ou à gauche. ou barré, à droite. Vous pensez droite. pensez à on moun ki nous dit au chambord de la nuit, on dit au samel. Yo tabare nuit, on dit au chambord Les gens fait coalition, Yo pas capable Alléluia. Amen. pasteur fait coalition, Yo pas capable Le fait coalition, Yo pas capable Malfecteur -fait, fait coalition, Yo pas capable Ougan fait coalition, Yo pas capable Même no bagay Oui. Amen. Si Oh aïe aïe ou. Mon père Lave ben, mon diable. Où est-ce que vous avez mon diable? Homme de diable, son volcan lié. Qui est-ce qui a, a barré le volcan? Qui <inaudible> est-ce qui a, a barré le volcan? Le volcan fait éruption. Qui est-ce qui a barré le Qui a barré le volcan? Alléluia! Alléluia! Levez-moi. Levez-moi. Bon! Levez-moi. Dieu pas cabalo. Diable fait complot, il y a pas cabalo. Dans balon fait complot, il y a pas cabalo. Simbilon de l'eau fait complot, il y a pas cabalo. Dans toi fait complot, il y a pas cabalo. Diable dans l'espace fait complot, il y a pas cabalo. Alléluia! Diable Rachel fait complot, il y a pas cabalo. Oui. Oui. Oui. oui. N'est-ce que le gouvernement fait complot Il n'y a pas de Oui. Journaliste a fait complot Il n'y pas capable Oui, oui, oui. Il pas capable cabale. Il pas capable pas de cabale. Il pas l'évangile de Yo, pas capable Fait complot ambassade américaine, yo, pas capable <métion> Bonne bagaille Ah, écoute, elle m'a parlé, oui <métion> Massif réuni, Fait complot, yo, pas capable Yes, yes. <métion> Avocat fait complot, yo, pas capable Tribunal fait complot, yo, pas capable Dieu t'a marché. Fais complot. Dieu t'a marché. Dieu t'a marché. Fais complot, il est pas capable. Aïe. Il dit me regarder, il un soufflet à moi. point, il va donner un soufflet à mon point. de bagaille, l'Éternel va avoir sa soufflet. il lâche tout dedans. Ça m'a la caille bon Dieu. L'Ouelle va soufflette. Pas de dent qui a Et pas Tout dent. Et je ne le pas bagaille qui fort là. Gon soufflette. L'éternel vient pour bailler. Décidez dans le pays pour passer à mettre la fleur. Oui. Oui. Et pas dents abrachés, mais mâchoué abrachés. Là-bas, mon Dieu avec vous. il frappe à la jour, tous mes ennemis. Il frappe à la jour. répète ça, il frappe. Quand il frappe à la joue. tous mes ennemis. Il brise les dents, les de méchants. Oh, Alléluia, Monsieur Galon, l'évangile. Amen. Amen. Amen. Amen. <laughs> Regardez. Amant pour un premier calotte. Comment elle là pour demain Kembe ça toujours à moi. Garde mon dit, à moi, kembe ça toujours. Dis garde à moi, kembe ça. Regardez, longe mais longe mais so à moi, longe mais so à moi. Longe mais so à moi, kembe ça toujours. Ça fait youne toujours. À moi ça fait youne toujours. Ça fait youne kembe ça, kembe ça à moi. Kembe ça non fière là, kembe ça non fière là à Alléluia. Ah, yes. <laughs> Monsieur. Yes. Oh. Faut demain oui. Faut demain Oui. Fog de il veut me sentir les ferme de faux là. Aïe, aïe, aïe. Fuck de Mary, oui veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il Gardons Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Il veut. Gardez mon bocal. Vous avez des ça, demain ça, son coup mortel là-bas. Les bons dieux, les bons dieux cassés dents. Les bons dieux cassés dents, pas répandis. Et tout y'a le bal Et tout y'a le bal Et tout y'a le bal doué. T'en samedi, c'est tout y'a le bal oui? Parce que deuxième phrase, c'est coup mortel là, oui. Vous pouvez répondre Journaliste, non, père, il y dans Journaliste, vous bonne journaliste, il y dans Vous ne pouvez pas manger, vous ne comme ça dans Attention, attention. Attention, attention. Communiquer. Attention, attention. Attention, attention. attention, attention. Attention. Demain pas pour. Attendez. Attention. Ainsi parle l'Éternel. Attention. Demain pas pour. Gon Regardez. Dis gon demain, gon demain, gon demain, sauve le Jodi. Fais faire Fais sauve Nous gondez mais. Gondez mais. Gondez mais. Gondez mais. Gondez mais. Gondez mais. Gondez mais. Gondez mais. Nous pas moyen mon qui pas moyen serviteur de Dieu. Ah! Alléluia! Aïe. Quel esprit de Dieu de comprendre l'église? Aïe aïe aïe. Quel esprit de Dieu de comprendre? Oh! Alléluia! Alléluia! quel nous que l'esprit de Dieu doit comprendre. Alléluia. Alléluia. Que l'esprit de Dieu doit comprendre le Christ là. Nous grand demain. Grand demain, grand demain, grand demain. Grand demain. Grand demain, grand Oui, grand demain, attendez. Demain en papou, pour demain, c'est demain mon Dieu lié. Alléluia! Demain on arrivé. Festin a commencé. A peut être avec tout sourire. Amand a sourire. Amand senti, content. senti, senti oh, il content? Amand sent-il fier? Amand sent-il aux anges? Oui, et puis ça, y a toute boîte de On a puis de on amène Aïe aïe aïe, il y a un combat nous sache. Amo qu'on sache nous-mêmes La paix pour Javel. Et Alléluia. Amen. Aïe aïe dit moi. de chéri mon amour. Je ne la pas ça s'il peut pas tête. Ah, puis en et puis, sortons de regarder. Et puis, n'a pas la roi. Il dit, a des monde qui fait complot contre le peuple qui fait complot qui edit un édite qui a publié. Amen, amen. Amen pour faire périr. Amen. Le peuple juif. Ou qu'on aime son juif. Chez où ap non complot à tout. Chez où ap mon A de ça? Oh! Ils sont deux mètres comme ça. Gardons des mes messieurs. Oui. Aïe. Il est Donc, sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant convenable. Où a chéri qui est ça? Est yeah. Qui est ça Dis-moi qui est ça, nous font faire avec elle. Qui est ça? Qui criminel ça? Qui est ça? Qui est ça? Qui est ça? ça? Qui mal ne frette ça? Qui ne sais ça? Ah, pas. Je na pas. Je ne pas. ne pas. Il n'y pas mal Il pas travail pour ça. Est-ce que chéri Aman ça. Aman ça. dit qui a pas ça. meni n'y a pas même Il n'y a pas Oh, ça. Chéri madame, mna, do madame, <lheur> eh? oh. si si maintenant, ou l'a madame, madame, madame, si madame, Ah, madame, madame, madame, si madame, si madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, madame, à madame, la madame, madame, madame, madame, madame, madame, la madame, madame, madame, madame, les on woy retournés, retourner. une la qui plonge dans pierre. Je ne sais pas si on dans le Kembe. On façon, qui ça Problème, period. Je problème, ça. On va period. Ou les faire ça. On va faire la On va faire ça. On le faire On je ne sais pas qu'on est descendre. Et puis, assez dit, qui ça? Di ou a fâché, pire. Et puis, même côté. Alléluia. Et puis, il y a un qui serviteur. Qui dit, mon roi, je sais que tu de préparé un bois, oui. Pour la prendre ma douche, Qui t'a sauvé la vie là? Oui. Ou a ça? Oui. Même quand tu as ouvert un sac dans ta main. Et puis dit, dis non même moi, elle t'a préparé pour m'adoucher à, à la donne. Satan te fouillé tout à pour moi. Mais c'est lui-même qui tombait la donne. Satan te fouillé tout à pour moi. Mais c'est lui-même. Qui tombe là-dedans Oui Garde qui j'aime saisie, non pas saisie. D'y a pas mon Dieu faire pour pas qu'à pas saisir. D'y a pas qu'à mon Dieu faire pour pas saisir. qui j'aime saisie, mon Dieu restaud. Bon Dieu restaud. Bon Garde qui j'aime saisie. Bon Est-ce bon Est que c'est pas rêve revoyer Garde qui j'aime saisie. Je reste. Je garde qui j'aime Jésus. Yes. Mais ça l'éternel qu'a fait. Je réalise la puissance de ce Dieu. Levez-moi en l'air. Levez-moi en l'air Aïe, aïe, aïe. Où nous résignez-nous. Je ne peux pas parler de David, mais je suis. aussi, moi. On crie alléluia, gloire. dis mais ça l'éternel qu'a fait. dis mais ça bon Dieu maintenant qu'a fait. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant. Et pas maman et pas papa qu'a appelé vous. Mon Dieu qu'a appelé vous. Que bon Dieu bénisse.